Comme ça. Est-ce que tu m'entends bien La hauteur. Est-ce que, est que tu remarques que je suis toujours au-dessus de... Euh, du son Parce que là, en fait, le truc, c'est que pour moi, il a l'air très haut. Mais je sais pas si j'arrive à taper plus haut en parlant comme ça. Sachant qu'en plus, là, on va arriver au, dans les horaires où euh, je vais commencer à parler bas et tout. Je suis fatigué déjà un peu. Ok, tu m'entends bien. Ok, alors on va changer. Hop Hop, hop, hop, hop, hop. Et voilà. Bienvenue. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons bloquer le canal de Suez, je pense. Alors, on continue, hein. On continue notre sauvegarde de la semaine dernière. Euh, on en est au troisième épisode et on était au restaurant. Je crois qu'on n'avait pas fini le restaurant. Je sais pas. Est-ce que ça allait sauvegarder C'est mon pire ennemi. Hein. C'est mon pire ennemi. Bon, elle, elle est cool. Je sais plus comment on regarde... Euh... C'est où qu'on regarde les tâches, déjà Ah oui ah Non, c'est bon, en fait. On en est au bon moment. Il nous restait pas grand-chose à faire du coup. Faire tomber un saut. Ah oui. Donc on avait trouvé qu'on pouvait rentrer en s'en foutant. Hein. Salut, je me fais... Euh, tu te fais ban. Calice. Bonjour Supreme Leader, je j'ai pas compris le Supreme Leader, mais euh, si tu dis euh, que je fais partie de, euh, de la force impériale euh, de Star Wars, je suis pas d'accord. Alors, ici, c'est une bonne confrérie sans jugement. Alors, ça, je... <rire> je sais pas si on est que des frères, mais oui, si tu dis. <rire> Ouais on est une Adelphie, ici. Ah, mais du coup, euh, on, on, en est à, on en est à ça. Regarde-moi bien passer. Hein. Regarde, regarde bien. Regarde bien. Merci d'avoir sub, euh, quand même. Euh, non, sub. Follow la chaîne, c'est ça qu'on dit. Dans, dans le jargon euh, Twitchien. Regarde-moi cette... Oh, mais il a... faudrait que je l'agrandisse un peu. On voit pas de bien, la lecture. Alors, j'ai tout cassé le stream euh, tout à l'heure. Donc, c'est normal que... Euh que euh, ça n'a pas l'air très clean, mais c'est parce que j'ai tout cassé euh, pour pouvoir revenir à zéro sur OBS et pour avoir un, plus, un peu plus de ressources. On, là, on prépare notre super attaque, euh, qu'on avait déjà préparé pas mal la dernière fois. Grosso modo, on fout le bordel, et on essaye de faire en sorte de faire venir le show. Euh, pour faire venir le chauve, il y a plusieurs techniques. Euh, on, déjà, on lui dit, elle, qu'elle ne peut rien faire, parce que je suis une noire très puissante. C'est quoi le texte à droite tu veux dire le chip stream Chip stream, c'est l'émission. Les, les, les Après, il y a la date et euh, il y a une horaire. Et euh, à droite, euh... <rire> à droite, c'est le chat. Ouais. Ça doit être toi qui écris. Normalement, tu devrais te voir. Déjà, ça, on va se... hop. Je veux dire, le 13 bis en haut, c'est la, la marque, t'as vu ouais. <rire> Alors, il y a peut-être une marque, je sais pas où, je sais pas où tu vois écrit euh, quelque chose, je sais pas. Il écrit quoi Par hasard On va lui défaire ce truc, hein, parce que je suis pas très concentré. Je sais même plus comment on défait son.. Ah oui c'est comme ça, donc du coup hop, déjà ça c'est bon. On va faire. Splinter cell, voilà, hop et hop. Vas-y, cours, cours, cours Cours, cours, cours, cours, cours, Bien. Bah ça dépend en fait ce que ce qu'il y a écrit, euh, je, je me fais ban. Mais après le truc, euh, fais attention, hein, tu vas te faire ban, si ça se trouve. Salut euh, Pépé, tu viens ou pas Parce que euh, c'est son surnom. Hein. Alors, on va prendre ça. Non, on va prendre ça. Parce que lui, il va, il va, il va forcément le ramener. Salut Pépé, bonjour, au revoir. Euh, voilà, et donc du coup, euh, on le met là. On va tout mettre dans le truc. Et au bout d'un moment, il va, il va bouger ses fesses, le Pépé. Il y a comme des sous-titres. Ah oui, oui, c'est euh, Stream Close Captioner, c'est ma, ma voix. Si tu parles de ça, c'est l'extension, en fait, qui s'appelle Stream Close Captioner, qui te permet de faire euh, une voix de... Euh, enfin, qui te fait permet d'avoir une, une écriture pour euh, les malentendants. Et autres, d'ailleurs. Il n'y a pas que les malentendants qui ont besoin de, euh, de la lecture. Et du coup, tu peux choisir, si tu veux, ta typographie. Par exemple, si tu es un peu dyslexique, tu peux très bien... Euh, et tu as du mal à bien lire, par exemple, aussi. Tu peux très bien... Euh, à passer par, par, par Stream Close Captioner, choisir ta typographie, euh, pour pouvoir essayer d'avoir euh, ce que je dis. Parce qu'après, le problème, c'est que c'est un algorithme. Donc, du coup, euh, je parle vite, je suis français, et je mets beaucoup de verlan dans mes phrases, donc déjà, déjà c'est très compliqué. quoi et oui, mes phrases ont souvent aucun sens, et parce que, justement, je suis... Euh, pas de, euh, du bon, on va dire, hein, du, je, je parle pas du français très soutenu, quoi, si tu, si tu préfères. Et donc du coup, l'idée, euh, c'est que l'algorithme, il capte pas trop, euh, par exemple, mes phases de verlan, le fait que je parle vite, euh, voilà. Oui, oui, non, mais je sais que c'est des soucis, t'inquiète. Le, le truc, c'est que l'algorithme, il, il a l'habitude d'un français, tu vois, genre calme, posé, de radio. Euh, je, devrais, je, je devrais faire comme. Euh... Allez, allez, viens, on va, on va t'avoir. Ah non Attends, attends, attends. Euh, ouais. En fait, je, je devrais, tu vois la voix de France Culture Faudrait que j'ai la voix de France Culture pour pouvoir qu'il capte bien euh, tout ce qui se passe. Allez, on va la voir, on va la voir. C'est le, le dernier truc, c'est le dernier truc. Le dernier chemin manquant. Comme on dit, euh, ça n'existe pas. Allez, allez, allez. Allez, reviens. Eh oui Eh oui Eh oui Et on fait, on, fait, on fait la belle loi. On fait la belle loi. On fait la belle oie. On casse euh, tout ce qui est euh, pas à nous. Euh, parce que voilà, on s'en fiche. On est une noix comme ça, nous. Et. Et voilà. Et voilà. Et voilà, Et voilà tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Et voilà Ouais, et du coup, si, si jamais tu streams, je te conseille de l'avoir, c'est une bonne extension. C'est un, un peu pareil que l'extension le, sur les pronoms. Euh, je pense que c'est quand même un minimum d'avoir un peu d'inclusivité et de... Euh, pour tout le monde, en fait. Donc du coup... Euh, je pense qu'on est bien équipé là. On a le couteau, en plus. On peut partir. Non, mais le couteau, s'il te plaît, rends-le-moi C'est quand même mon arme préférée. Du coup nous on était en train de parler de... On a joué à Vandal tout à l'heure. Euh... Vandal, je sais pas si tu connais, c'est euh, un jeu de graffiti sur... Euh... Enfin, produit par Arte. Je pense qu'il faut aller du côté de l'église. Mais euh, aller à l'église avec un, un couteau c'est faisable. Quoi. Et du coup là on joue à title Goose Game, je sais pas si tu connais le jeu. Euh, grosso modo on a euh, on a des tâches à faire. On est une OA, Et le but c'est de foutre euh, un peu le Dawa. Euh, je sais pas comment il va traduire. Bonjour, l'algorithme de Stream Closed Captioner. On fout le DAWA. Euh, tu connais euh, Je sais pas si tu arrives bien à capter. Le DAWA. <rire> non, grosso modo, euh, comme dirait certains groupes de rap, on fout la merde. Si vous connaissez la ref... C'est un peu une vieille ref maintenant, mais euh, je sais pas où aller du coup. On va se balader. Hein. J'imagine qu'on va encore... Ah bah tiens. On pose le couteau dans l'eau qui flotte. Non, le couteau qui flotte, ça j'y crois pas. Pardon. On garde ça et on prend... Voilà. Maintenant, on est à une bébé bois. Après, le Nibbler, euh, quand tu dis tu as dû mettre les sous-titres, je pense que c'est automatique, tu es obligé de l'avoir dès le début. Parce que vu que c'est moi qui l'autorise euh, dès le départ à pouvoir le faire, je pense que les sous-titres sont tout le temps là. Et après, tu peux choisir l'endroit, tu peux mettre au milieu, tu peux mettre sur le côté, etc. Euh, et si en plus tu as déjà accepté l'extension, euh, tu peux déjà aussi faire les modifications, je crois. C'est un peu comme Quiz Event. Je crois qu'on a fini les objectifs, il n'y a plus rien là. Il faut qu'on se déplace. À part si on doit redonner la carotte au, au dieu du puits. Mais euh, ça, c'était un peu dans... Genre... Bah, en fait, là, les, les objectifs, tu vois, par exemple, on vient de tous les faire. Il fallait juste faire tomber le saut et je l'ai fait. Ah, faut cliquer sur l'extension quand même. C'est comme Evan's en fait. C'est pas la même chose. En fait, faut que tu autorises le truc. Je sais pas par où on doit aller, mais... J'imagine que c'est par là. Mais là. Non, là, on, est... on venait de par là, je crois. Ah mince, je suis tombé dans l'eau. Excusez-moi, je suis perdu. Ah Ah oui, c'est parce que j'ai balancé tellement de trucs dans l'eau. <rire> il, il, il y a tellement de trucs dans l'eau. Ah oui. Mais du coup, je sais pas. Est-ce qu'on doit revenir euh, du côté de... Attendez. Non, bah, on s'en fiche, en fait. On va donner. On va dire bonjour à notre roi. Bonjour. Oh roi Tiens, prends, cette... <rire> prends ce don. Ouais, il devait juste tomber sur sa tête. C'était juste ça. Donc là, on fait un, un tour de, de, de tous les gens qu'on a bully. Euh, Voilà. Et euh, faut trouver par où faut aller, du coup. Mais je ne sais pas exactement où exactement. Du coup, il n'y avait pas de bruit. Euh... Ouais, je crois que j'ai pas mis de bruit pour les, euh, pour les follow. C'est dommage. Mais peut-être que je mettrais un bruit, genre... Je mettrais le get out, vu que c'est l'image de get out. Je mettrais get out, avec le cri. D'ailleurs, euh, en parlant de partir, euh, je vous conseille d'aller voir et d'aller aider le site d'action actuellement. Je pense que c'est peut-être plus intéressant que de regarder moi en train de faire le bête avec une oie. Bon, on va traumatiser un peu le petit encore une fois. Ah, vas-y. Voilà. Euh, ça, c'était pour, pour le plaisir. Hein. Le, le, petit, le petit me fait un peu plaisir à chaque fois. Si, c'était sur la tête du mec. Bah il est tombé sur la tête du mec. Hein. Je sais pas si t'as as vu. Peut-être que t'as pas regardé. Bon, alors, toi, je suis pas d'accord. C'est totalement de... de, de... T'as un problème avec les pigeons. Hein. On va... On... Alors, non. On va donner à notre cher... Euh, je crois qu'on a peut-être fini le jeu. Hein. Je rigole si on a fini le jeu, là. C'est pas possible. Ça veut dire que je vais devoir jouer à... À Factorio Non Ça se trouve que je vais devoir jouer à... Non, mais c'est ma fleur euh... Oh, t'es pas marrant Voilà. Euh... Ça se trouve que je vais devoir jouer à Lupiro. Pour vous montrer comment je suis je suis doué. J'en avais parlé aussi un peu la dernière fois, hein, jeudi. Bon, euh, On donne tout, hein, on donne tout à notre cher euh, maître. C'était ballot de dire Get Out au nouveau arrivant. Ouais, bon, après, en fait, le truc, c'est un... en plus un film d'horreur, donc euh, social, mais un film d'horreur, ça reste un film d'horreur. Et donc, du coup, l'idée, c'est... Euh... J'aime bien le check, je trouve que ça, ça signifie euh, beaucoup de choses. Et, euh... Et j'aime bien la signification que ça a. Surtout chez Twitch, le rapport pas associé à la compagnie et, euh... et en plus euh... le get-out, c'est un peu, un peu agressif le cri donc du coup c'est pour ça que j'ai pas mis de son mais je, si, si je devais mettre... si j'avais dû mettre un son j'aurais mis le je pense hein. peut-être qu'il faut aller dans les cuisines hein. en tout cas là on a, définitivement un petit Cancanou ne sera pas là N'hésite pas d'ailleurs en e à utiliser les, les commandes, tu sais que a... j'ai rajouté des nouvelles commandes, en plus. Il y a don, avec le point d'exclamation don, il y a tw qui est, qui est à transformer, c'est est plus twitter, c'est tw, parce que c'est plus simple pour vous de l'écrire plus facilement, euh, yt pour youtube, euh, j'ai fait quoi d'autre aussi, j'ai fait plein d'autres trucs, voilà. Je sais plus, il y a Histoire Crépue, Petit Cancan déjà aussi, qui n'ont pas changé, ceux-là. Euh... Ah oui, il y a 13 bis qui, est, qui était toujours là, mais en fait, on aurait dû plus l'utiliser. Ah bah, c'est ici Il y a eu des meurtres de, de, de tomates, donc ça doit être par là. C'est pas par là C'est où la porte On fait quoi après 13 bis qui, qui, qui donne les, les différentes émissions, du coup. Mais ça, c'est pas ouvert, en fait les mecs, c'est où qu'on passe Fallait que je reste Fallait que je regarde Faut que je fasse quoi Alors attendez. Ah, ah casser la cible, j'avais rien... pas fini de casser ça. Donc du coup il faut que je casse la cible ici. Comment je fais pour retrouver ça Ça, on l'a déjà fait de toute façon Hop. monte monte comment on peut casser la cible je devrais changer boutique c'est peut-être pas le bon terme comment je casse la cible j'ai du mal à voir comment je pourrais casser la cible donc le vent déjà ça marche pas je peux pas essayer de la choper, attendez, peut-être avec la tête, non, je peux pas étendre la tête. <t 'en dégâts> bah ouais, je pense que je dois utiliser quelqu'un, mais je fais comment pour pouvoir l'appeler quelqu'un réfléchir hein. je vais regarder s'il y a des objets qui peuvent nous aider l'assiette en fait le mieux ce serait de euh, de faire flipper le petit pp ah oui yes, il hein, euh, y a ça là bas il faudrait faire flipper le petit pp euh, pour euh, pour qu'il puisse faire tomber la cible déjà et que moi je la récupère Ouais, à part la faire tomber, ouais, je pense que, je pense que, faut... en fait, faut que je le fasse le, je le fasse peur et que du coup ensuite ça, euh, ça crée, euh... ça crée justement un truc euh, un peu plus, comment dire oh, Je vais pas là, la... j'ai pas réussi à sortir ça. Ah si, c'est bon. Euh... Et que du coup, peut-être une petite balayette au PP. Ah non, mais il a déjà fini ses trois. Bon, on va attendre, on va attendre là, caché. C'est vraiment les dimanches, hein. Moi, j'aime bien le, le, le petit stream, parce qu'en fait, le, ça fait un truc pas mal. On fait du, du graphisme, c'est le dimanche. Du graphisme, du gra, Du graffiti, c'est le dimanche. Ah Non, mais t'inquiète, hein. Je viens juste... Euh... C'est pas visé papé hein, Franchement Et du coup le, ouais, le Du graffiti Petite balade du dimanche Et donc du coup après on, on joue Loa euh, Qui est notre, euh, notre Maîtresse à toutes J'imagine que c'est par là Ah non C'est pas par là Ah bah on est passé par dessus Oh là là là là Et voilà On a débloqué comme à la Dark Soul. Alors qu'est-ce qu'il y a par là Alors ça c'est intéressant. Il y a un robinet. Donc peut-être qu'il faudra faire électrocuter quelqu'un. Ah non. C'est fermé par ici, mais du coup ça doit être la suite. Du coup, Nibbler, t'as vu comment on a fait Tu avais raison. Oh trop bien Un mini-golf <rire> L'enfer. Bonjour. Entrez dans le village miniature. C'est le village où je vais pouvoir noyer tout le monde. Regardez. C'est exactement ce que je veux faire depuis le début. Je suis le... Je suis... Alors, le PP, il est là-bas en plus. Et le petit... Ah, on peut creuser. C'est intéressant. Alors, est-ce que ça vous fait une petite ref un un meme que, que vous connaissez peut-être euh, à côté d'un agriculteur. <rire> malaise. <rire> C'est-à-dire malaise. D'être. d'être. Voilà. Bam Voilà Ah mais on n'a pas du coup le. On a, on a pas vu la factrice par contre. C'est une factrice, hein Ou facteur, je sais pas. Factoris. Factoris, d'ailleurs. Je sais pas. On peut passer là ben Oh, c'est à ma taille. Alors toi, Pépé, par contre. Je suis désolé. Hein. Je te rappelle que les dinosaures, euh, c'est aussi des oiseaux. Hein. Et donc... Euh... Ah, donc il y a un monsieur. Avec un t-shirt rouge dans le coin. Ok. Bon. On regarde ce qu'on a à faire. Voler la belle cloche dorée miniature. La belle cloche dorée miniature Elle est où la belle cloche miniature Oh Oh Oh, on peut tout casser Godzilla. On casse tout Allez on va jouer à Doctor Who On peut ouvrir la porte juste Et voilà euh, On joue à Doctor Who avec la porte à, à la bouche Elle est où la cloche Ah bah oui elle est forcément dans le dans le dans le Allez hop C'est par là On peut pas ah. sauter Ah oui, il y a vraiment en plus des, des, des petites limites, comme euh, des limites physiques, euh, qui s'appellent euh, des remparts. Allez, pousse-toi Sur l'église. Ouais, ouais, bah oui, mais ça paraît logique hein, en même temps. On l'a entendu en plus l'église tout à l'heure. Voilà. Moi je suis un artiste. J'ai décidé d'être un artiste. Voilà. Ah Ah Je suis bloqué Ah L'histoire de l'art. <rire> Je suis bloqué. Bon, ok. On continue. Du coup, j'avais raison de passer par là. Euh, voilà. Donc ça, c'est le village miniature du village miniature. Hein. C'est quand même une histoire. Hein. Ah, faut que j'enlève tout, là Voilà Voilà ce qu'on fait à la royauté, nous El Pueblo Unido, comme on dit. <rire> ah oui, si vous avez pas vu le truc à l'Odéon, euh, je vous conseille. El Pueblo Unido. Euh... Allez Nique la monarchie Clip. Ah ouais, tu... je crois qu'il y a un, une commande clip, si tu fais euh, point d'exclamation clip. Je crois que ça, tu peux le faire comme ça, hein, si tu galères à chaque fois. Allez, nique la monarchie Oh, oh, oh Oh, oh Ah <rire> Et voilà. Et maintenant, je suis devenu le boss des cloches. Comme comme dans Game of Roll. Euh, si vous regardez. Le JDR de Game of Roll. Sur Mister M Chez, euh, la chaîne de Mr. MV. Euh, voilà. Je vous conseille, c'est assez rigolo. Et donc, ils ont créé une... Une map... Euh, qui s'appelle Nol Où euh, il, y a, euh, il a ramené jusqu'à la maison Du coup la maison, quelle maison Quelle maison Il y en a plein de maisons enfin, J'imagine que c'est l'autre maison Donc, c'est point d'exclamation euh, clip, hein, si tu veux. Ouais, t'amuser. Tiens, on va, je vais essayer, comme ça, va, comme ça ça va être fait. Essayons Bon, normalement, WizBot ou Nightbot se réveillent, mais je sais pas si ça va fonctionner. On oh, va regarder. Pétage de mur en règle. Ah, bah, tu l'as fait, du coup. Non, on a dit, on a dit que c'était euh, à bas la monarchie. Mais bien joué, en tout cas, Nibla. Mais quelle maison qu'il faut ramener Vous êtes servi Est-ce que c'est cette maison-là Parce que, maison, hein Parce que euh, si c'est la maison de, de, de la maison miniature de la maison miniature ah, c'est peut-être la maison. Euh, le pre... La première maison. Allez, c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. Mais non, mais te... alors tu vas pas me péter ma, ma cloche. Je te le dis direct. Non, mais elle est sérieuse, elle. Ramène-moi ma cloche. Non mais elle, elle, elle est ouf. Je vais aller la chercher tout seul. Je la ramène à la maison si je veux. Qu'est-ce qu'il y a faut que je la donne, hein, on est d'accord. faut que je la ah Notre dieu a été enfermé. Il est enterré. Mais par contre, on a gagné un sou. Merci, nos... cher dieu. C'est pas là qu'il faut passer, hein Pourquoi c'est fermé ici Ah faut que je ah, fasse vraiment que je fasse tout le tour et que j'en tout le monde. C'est pas de problème hein, ça je fais ça tous les jours. Faut que j'aille dans la maison de la.. de l'artiste Non mais t'inquiète, regarde, je fais juste tout que passer. Ouais, ah, non, c'est pas cassé ici. Non mais je te permets pas, c'est ma cloche. Non mais, vous êtes sérieux là Je suis allé la chercher à midi, euh... déjà, tu... je, te... je te permets pas. Et je l'amène ici, dans cette maison-là. Tu vas faire quoi voilà, Tu vas faire quoi Tu connais la propriété privée dans ton monde capitaliste Non mais... Tu vas faire quoi maintenant On peut ouvrir ça ou pas C'est ici qu'il faut passer ou... Il faut qu'elle arrête de me suivre en fait. Alors du coup, la maison, quelle maison Mais je pense que c'est la première maison, du coup. Parce que ça a l'air d'être bloqué, justement, sur le chemin de la première maison. Si vous voulez dessiner des trucs, je pense que ça, c'est une bonne idée. Genre... Ça, c'est joli, hein. Je vous permets pas madame Mais, mais c'est ma cloche je, je, En fait je, je, je, mais Laisse moi ma cloche Pourquoi Pourquoi Pourquoi tu veux ma cloche Bonjour Pépé Il est où Pépé Non il a bloqué pas là. Mais tout le monde va m'embêter. Tout, tout le monde est là pour m'embêter. Arrête de... Quoi Mais c'est pas elle, en fait. Pourquoi tu la donnes euh, à ton dieu à toi, là Tu t'es cru chez qui Chez mémé C'est pas possible. Non, on va y arriver, hein. Je sais pas quelle hey, j'espère que c'est pas la maison de la première maison, parce que sérieusement... Si c'était dans la maison miniature, là, je suis choqué. On fait, on fait tout ça pour hein. rien. On fait tout ça. une Sputancel. Telle euh, mes ancêtres, Raptor. Telle mes ancêtres. T-Rex. Alors non. Non, je te permets pas. Je te perds. Mais. Non! Oh. Non mais, c'est pas possible, j'arrive pas à récupérer son truc C'est pas à toi en fait C'est juste pas à toi Mais Mais même pas tu vas me... Mais c'est pas possible, il me bourre lui Bon je vais trouver le chemin C'est quoi D'abord c'est quoi le chemin C'est pas où qu'il faut passer parce que je comprends pas Ça a pas l'air d'être de ce côté là hein. Ah si c'est la porte d'entrée qui, qui est ouverte Ah bah faut passer par là du coup Ok En fait je force un peu euh, Nibbler en, en faisant le, euh, le bruit à chaque fois. Mais tu te doutes que je ne vais pas jouer euh, calmement euh, cette fois maléfique. C'est l'heure de manger. C'est la récré <rire> C'est la récré. Bon là par contre je sais que la marchande elle n'est pas, pas sympa du tout. J'imagine que la maison, c'est la maison du pépé. Mais je sais pas ce, que, ce qui est censé être débloqué là-bas, donc on va voir. Non mais en fait, si c'est comme ça que tu te fais ta thune, euh, madame la marchande, je suis pas d'accord. Ah mais vous êtes même pas marchande, qu'est-ce qui vous embête en fait Vous êtes qui Partez. Partez. Partez. Mais, mais même le petit, je te permets pas, tombe avec tes, avec tes trucs là. Je te permets pas, je te bombe au tellement vite. La maison, elle est où On y arrive. Ah, mais bah, j'ai fait trébucher le garçon dans la flaque. Il est retombé, là Il est retombé, bêtement Non. Le mec, il se fait boycott toute, toute sa vie. Non, c'était pas là. Faire en sorte que le garçon... enferme le garçon dans la cabine. Faire en sorte que le garçon mette les mauvaises lunettes. Faire en sorte que quelqu'un achète ses projets d'affaires. Faire des courses. Que... Bah... Il est tombé tout seul. C'est ici la maison Ah, excusez-moi. Je crois qu'on m'attend ailleurs. Je vais déposer la cloche ici, exactement. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce c'est -ce qu pas ici qu'il faut passer Je comprends pas. La maison c'est quoi C'est euh... Ah mais la maison c'est tout au début C'est ça l'histoire Regarde Je te pique tes carottes, tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Ah il s'en fout. Oh. Ah si. Et, ils ont tous level up, hein Ils ont gagné de. ils ont gagné en expérience. <rire> Le mec il devient fou. Ok, j'ai entendu un truc. Donc, euh, chez moi, c'est en bas. Regarde, hein. ouais, là. Ouais, ouais, ouais. Normalement, c'est là. Oh non, mais alors, par contre, je te permets pas de me suivre. Mais tu vas jusqu'où, là Je vais réveiller mes petits canetons. Est-ce que c'est par là C'est la maison C'est ici ma maison. Je vais dans une décharge, moi. C'est ça l'histoire, non Et que, Et que je suis une pivoleuse maintenant. C'est là où on commence le jeu, non Oh! Is that the, the, end the end game? The end game, c'est que chaque année, il y a une oie qui naît pour pouvoir voler des cloches. <rire> Je trouve ça génial. <rire> J'avais oublié l'histoire des cloches. Non, mais c'est ça l'histoire. Waouh, Trop bien! <rire> Ah <rire> trop bien! Cool! Euh, cool, cool, cool! Bon bah, c'était bien, euh, du coup. On a vraiment foutu la merde comme pas possible. Jusqu'au bout. Une oie dans le rôle de loi. Avec loi dans nos rôles de loi. Bon cool hein. Vachement bien. Je comprends pourquoi les gens, ils ont ils étaient fans du jeu. C'est archi bien. L'idée est vachement bien en plus de... De te rappeler un truc que tu... Alors, au final tu vois, il n'y a pas de quête à proprement parler à part d'embêter tout le monde. Mais euh... Mais l'idée de euh, tu commences, en fait, t'es déjà plus ou moins à côté des, des cloches, je crois qu'on les avait vues au début, mais on n'en rappelle plus. Et bah c'est cool ça. On, on, on aura fini, euh... bah, je vais laisser tout le crédit quand même, parce que c'est bien. Regardez un peu tout ça. Fé Féliciter toutes ces personnes qui ont travaillé sur le jeu. La souveraineté n'a jamais été cédée, c'est beau. Et après, du coup, on recommence le jeu, j'imagine. Parce qu'une autre roi s'est éveillée. Une autre. Oh, il y a des tâches en plus. Enfermer le jardinier hors du jardin. Ok, vas-y, c'est parti. On fait le late game. On fait le late game. Alors comment qu'on enferme Ah oui c'est euh, vrai. On va prendre le, la radio, la radio, je pense que c'est pas mal pour pouvoir On va faire un petit tas ici hein, et on, on, on va mettre tout ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on crée des appâts pour les humains. Hein. Je te permets pas de. Tu connais le harcèlement qu'on fait aux animaux, nous les humains Donc on va faire la même chose, mais avec des humains, ça, ça te dérange pas Ok Enfermé de l'extérieur. C'est ça, hein Faut juste faire ça, non Là, il est enfermé, là. Ah, mais du coup, c'était des tâches en plus. Le le, le, ga, le gamin qui, retombe, qui tombe dans la flaque, c'était une tâche en plus. Pique-nique aux choux, bah écoute euh, pique-nique. C'est hein. ici les choux. Il ah, faut que je fasse, euh, il trim... ah, faut que je me balade avec ça. Comment je fais pour euh, déjà rien que prendre le truc Je peux pas en fait. Il faut que je fasse rouler. Mais là il est enfermé ou Non il est pas enfermé. Ah c'est peut-être de l'autre côté qu'il faut que je mette. Attends. Ah oui il faut que je, il faut que je pique ses clés en fait. J'avais pas vu qu'il y avait des clés. À est ouais, je sais pas <rire> Trop bien Bon là je pense qu'on est bien Pour l'enfermer on est bien Faire sonner les balances du magasin Faudrait que je me pose dessus Là on fait que du plus et c'est trop bien moi, je, je, je, je suis très pour les plus hein, dans les jeux vidéo. Là, il est enfermé ou pas Ou je dois utiliser les clés Ah bah si, c'est bon. Ok. Pique-nique au chou. Faire sonner les balances du magasin. Ouvrir un parapluie dans le magasin. on va faire ça déjà. Parce que le pique-nique au chou, je vois pas trop ce qu'on va faire avec. Comment on va faire On va faire... Euh... Déjà, faire tr trébucher le gamin, euh, que ce soit fait euh, méconnu. Salut Euh... Tu connais, euh... Ah, tu penses encore à Ah oui, mais je un peu traumatisé aussi avec la cloche, hein, c'est vrai. Donc, faire sonner la cloche. On va ouvrir un, un des trucs. Hop, hop. Ah, hop, c'est ouvert. C'était pas celui-là qu'il fallait ouvrir c'est pas ouvert, ça enfin, Attendez, je comprends pas. Ouvrir un parapluie dans le magasin de TV. C'est pas le magasin de TV, ça Ah non Faut que je me, je prenne le parapluie que je le me balade. Okay. Il y a tout un chemin. Il y a tout un chemin. Il y a tout un chemin. Bonjour, connaissez-vous. Euh... <rire> le mec lourd. A vrai dire, je sais pas comment on est rentré la dernière fois, à part en traumatisant le... le gamin. En fait, fallait enfermer le gamin pour qu ait... pour qu'elle sorte, je crois. J'ai vu les points d'exclamation, mais tu viens pas. T'es traumatisé Il se passe quoi, madame Oh là là Il faut plus de bruit. Comment on fait sonner le... Tu vas devoir passer par ici, si tu veux, m'attaquer. C'est pas assez long. Faut un truc long. C'est quoi qui est lourd dans le coin avec ouais, les canettes, ouais. Comme ça. Voilà, c'est fait. Faire en sorte que quelqu'un en dehors de la rue principale rachète ses propres affaires. En dehors Alors, dans le panier près du puits, une tulipe, une lisse, un rose, une rose, une marguerite et. Un chrysanthème. Ah, il faut traverser tout le truc avec la, le chrysanthème, ok. Voilà, attends, attends, attends. Parce que ça, c'est faisable. On a déjà donné beaucoup euh, à notre seigneur euh, le puits. Donc, euh, donner à notre seigneur le, le, le sac. C'est faisable. regardez voilà, moi, ce, ce speedrun... Ah, mais... C'est vrai que j'ai piqué le... Je l'ai fout... mise où La fleur, elle est où Où est partie la fleur Est-ce qu'elle est là Non, ça c'est les clés. Il y a quoi dans mon... En vrai Il y a rien. Bon, de toute façon, il faut aller aussi dans le jardin des gens, là-bas. Je sais plus où j'ai mis la fleur. Alors déjà on va prendre le, ce sou, on va le poser là. Euh, du coup... La tulipe je sais pas où je l'ai mise, du coup. donc je sais pas trop comment on va faire. Hein. En espérant que ça se recharge tout seul. Nibler, tu te rappelles plus où j'ai foutu la tulipe là il y a 3 secondes Ah, il y a une rose, là. On peut récupérer une rose, ici, je pense. Ah non, c'est la rose qu'il faut couper. Oh. Oh. Donc, il faut la forcer à couper son truc. Et qu'elle coupe la rose. Allez, coupe On a besoin de la rose, coupe Voilà, merci. Voilà, hop Non mais c'est pas grave. C'est juste une galère à faire pousser les roses. T'inquiète. Donc ça, euh, la rose, euh, c'est prêt. Ça on l'a fait. Ah oui, donc, je crois qu'on peut passer par là pour aller plus vite. La rose, c'est bon. Euh... Je suppose qu'il doit y avoir un truc sur le chemin. Peut-être chercher la tulipe quelque part. Pas où j'ai mis la tulipe. <rire> aïe aïe aïe. Comment on va faire ah, ouais. ah, si, c'est pas celle que j'ai essayé de faire sortir, justement. Si Elle est peut-être dehors, justement, le jardin. Ouais. Euh, euh, non, non. Le pique-nique est là. Donc, pique-nique au chou, j'imagine, il faut que je prenne toutes les affaires du pique-nique euh, au chou. Que je l'amène au chou. Écoute, euh, on va essayer. Sauf que c'est fermé ici, maintenant. <rire> J'aurais dû le faire avant. Bon. Ah, mais il y a un trou, là. Derrière. C'est moi ou je rêve J'espère qu'il n'y a que ça à trimballer, De toute façon il faut absolument qu'on trouve la tulipe. Je sais pas exactement où elle est mais elle, elle doit être pas loin du fermier parce que j'ai joué avec. J'espère qu'il l'a replanté. Ah je suis parti loin avec je crois en plus. Je sais plus. Je sais plus du tout. Et est là, lui Bonjour, on fait des pique-niques ici. Mais euh, monsieur, vous avez la tête dans les choux Il fait quoi T'es traumatisé Il s'est passé quoi Je crois qu'il est perdu, le monsieur. Le monsieur il est perdu. Le monsieur il est perdu, ni Il a la tête dans les choux. Je crois qu'il est traumatisé, ni Je m'en vais un peu là. Bon alors toi, on a besoin de toi pour que tu sortes. Allez. Va te faire enfermer. Mince. Mince. Ça... Ça rentre pas Ça rentre. Bon, je suppose que Mon dieu. Voilà, Direct. c'est fait. Ça, je pense que ça, c'était un des plus compliqués. Le pique-nique au chou, je vois toujours pas. Faut trouver les plantes. Euh, la plante rouge, la plante rouge, les balancer où Mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait On est d'accord que la deuxième personne qui vit ici, l'artiste, ne... ne cultive pas. Elle cultive pas une plante particulière. Excusez-moi, je, je viens chercher vos champs. Genre, est-ce que est... je suis censé prendre ça Non. Ça, une jonquille. Non Chrysanthème, marguerite, tulipe. La tulipe, c'est celle qui est dans le truc. La marguerite, je sais pas. Ça, c'est une jonquille. Chrysanthème, ça ressemble à quoi déjà Ça, c'est une marguerite. Hein ah C'est ouvert. Peut-être qu'on va trouver une chrysanthème ou une marguerite dedans. On va aller dans l'autre sens. C'est possible aussi que ce soit dans l'autre sens. Ça, c'est une chrysanthème Non, ça, c'est pas une chrysanthème. Ça ressemble à quoi une chrysanthème, Nibbler tu sais C'est C'est pas un truc un peu euh, vieux, violacé, euh, quelque chose comme ça ouais, J'imagine qu'il y a une plante euh, aussi. Donc, quelque part dans le coin. Parce que ici c'était ouvert, mais on ne sait pas pourquoi. T'aurais pas vu ma tulipe Ah Ah, il est tombé dans son truc Ah, ah mais... Mesdames Je peux faire le go pour vous. Euh, attendez, je m'occupe de lui. Hein, parce que... Lui il est énorme. Hein. Ça, c'est une Marguerite, j'imagine. Jaune, en entier, ou pas Ou c'est juste... Euh... Et coloré. Ok, il y a des couleurs différentes. Ok, ok. ok. Est-ce qu'il y en a, là non, Je pense que c'est... Ah, je vais terminer. Je pense que c'est elle qui me donne euh, la chrysanthème du coup. Attends, je vais prendre ma fleur hein. t'as cru que qu'on était Qu potes à ce point-là là. là tu veux pas te tomber quand tu me ramènes Non mais je vais prendre ma fleur mec. Je, je te je explique tout de suite. Hein. Je vais prendre ma fleur. Voilà, je vais prendre ma fleur, je t'ai dit. Tu boites... Euh, non Un peu. Ok. Donc ça, la, ça doit être la chrysanthème, ça. Non, c'est la marguerite. Eh, mais du coup, la, la, la rose, on n'en a pas besoin. Une tulipe, un lys... Alors, attendez. Ça, c'est la rose, et la rose, on n'en a pas besoin. Ah si la rose c'est bon, Tulipe. lys Oh le Lys je sais pas non plus c'est une sorte de cloche non la lys le Lys Cloche violet non C'est pas un truc dans le cylindre Oulala comment on va trouver le Lys Bon le Lys c'est du côté de la monarchie j'imagine Ah là là pas qu'on allait faire un apprentissage des, des, des, des, euh, des fleurs, mais euh, je suis pour. Euh, du coup, par là, qu'est-ce qu'il y a Les chrysanthèmes, ça, ça, ça, ça pousse pas à côté de l'eau, par hasard, genre Il a pas un truc comme ça où c'est moi qui, qui m'invente une vie C'est blanc, oui. Ah, c'est blanc. Oui, ça paraît, ça paraît logique. Bah, Je pense que c'est du côté de la monarchie, de toute façon. On va regarder. Mais là on revient au début non C'est pas ça l'histoire Ah elle est là La tulipe Je me disais aussi que j'avais fait quelque chose avec ça. Bon du coup faut aller la ranger. Elle était pas si loin. Hein. Un peu triangulaire fleur tombante. Regardez mais qu'est-ce qu'il fait Monsieur vous plantez vos cheveux un peu avec votre tête là aujourd'hui. Du coup, euh, je peux tranquillement faire mon pique-nique. Hein. Mais lui, il fait son pique-nique aussi. J'espère qu'on va avoir de l'argent. Hein. Elle est grande, là-dessus. Hein. Lisse. Hein. Lys en euh, Lisse, ça doit être clairement du côté, du coup, comme on a dit, de la monarchie. Donc, on va aller chercher du côté de la monarchie. Là où on a cassé euh, tout, tout, tout, tout, tout. C'est dommage parce que moi j'aime bien les roseaux. Je pense que ça doit faire joli aussi en bouquet. Non. Il que moi qui pense que les roseaux c'est beau. Je suis triste. C'est par là, là. là qu'on rentre C'est où qu'on rentre Ah oui c'est en, ouais, en dessous. Ah mais il y, y a tous les gens noyés que j'ai noyés. Ah bah elle est là Ça c'est quoi ça C'est une chrysanthème ça. Bon allez on est parti. Et du coup le lit ça doit être plus loin. Euh... Bon là j'ai l'impression qu'on fait un peu... Ah euh, Non bah je vais pas passer par là parce que c'est le pire. Ça c'est quoi C'est une chrysanthème ça ressemble, à un... ça, ça ressemble à un bouton. Bon bah du coup j'aurais appris euh, mes fleurs, c'est bien. Après il y en a certaines que je connais facilement, mais les, euh, que j'ai du mal à. Or sol bof. Pourquoi Orsol C'est beau sur place les roseaux. Ouais. Ah oui, tu veux, tu veux dire que ça, ça, ça sert. Euh... Ah donc c'était bien la chrysanthème. Donc du coup la, le lys il doit être euh, à côté de la monarchie du coup réellement. En fait, c'est. C'est beaucoup. Euh, pour moi, le, le roseau, c'est beaucoup un, un, un agrément en plus dans ton, dans ton bouquet si tu fais un bouquet. Quoi. Tu sais, c'est un peu comme les, euh, les petits trucs euh, un peu. Euh, un peu blanc, euh, évaporeux, là. Je sais pas comment on peut dire hein, d'autres. Qui fait. Euh, qui fait beaucoup de, de pollen. Enfin, c'est du pollen, d'ailleurs. Je sais même pas. Un peu poilu et tout. C'est un, euh, un peu ça, c'est un peu un truc que tu rajoutes pour, euh, pour augmenter des fleurs en fait. Ah Il y a une autre cloche là, je peux aller chercher une autre cloche si je veux. Alors du coup, on revient à la base. Euh, c'est qu'on a trouvé la, la chrysanthème et il nous faut la, le lys. Bon, je sais pas qui a foutu le. le... Franchement, hein, personne qui est passé ici pas très. Euh... Pas très attention. Hein. Y a-t-il un lice ici Bonjour. Non. J'arrête. J'ai arrêté de vous embêter avec ça. En plus, c'est un truc à, tr à re-trigger le euh, le générique, j'imagine. Parce que là, on, on trigger déjà les les achievements qu'on a déjà fait il y a un truc à faire ici ou pas Ah mais il y a plein plein de choses. Ah ouais Ça c'est pas possible. Ça c'est avant que... Faut aller très vite. Enfermer le garçon dans le garage, elle se fait en dehors de la rue principale, rachète ses propres affaires. Comment tu veux faire venir quelqu'un en dehors de, de la rue principale En fait, ce serait par exemple... Le seul, la seule personne, c'est l'agriculteur. Attraper un objet lancé par-dessus le grillage. Se faire lancer par-dessus le grillage. Marquer un but. Faire flotter le petit bateau sous un pont. Faire un spectacle. Au pub, au pub en portant un ruban. Voler le, bolaine, le de laine du, vieux, du vieil... Il y a beaucoup de choses. Hein. Je suis pas sûr qu'on va tout faire. Non, hein. les, les, on, on fait les robots. Les euh, robots. On fait les fleurs parce que c'est bien. Ça nous rappelle les trucs. Mais tous les moi ça m'intéresse pas forcément. Hein. Je le précise d'avance. Parce que je sens que vous allez euh, vouloir que je finisse. Parce que je pense que c'est déjà bien hein, ce qu'on a fait. Après, euh, c'est vrai que ça, ça, ça a l'air d'être des achèvements qui sont cool à faire, mais... Déjà, le lisse, il est où Ah, le petit bateau Ah ouais, c'est ce petit bateau-là Ok, celui-là, on va le faire. Thank <laughs> you. De toute façon sur... et le... le bateau il est sous la table c'est déjà fait pour euh, du coup le mieux ce serait de repasser par là parce que sinon je vais me faire un bon bouclat par le... le mec et on va juste le faire passer euh... dans l'eau parce qu'il faut juste le faire passer sous l'eau c'est ça le petit bateau qui passe sous voilà hop voilà Et du coup euh, le lys toujours pas trouvé. Alors j'ai vu un. J'ai vu une sorte de lys blanc tout à l'heure, mais je sais plus exactement où c'était. Et je crois que c'était dans les jardins. Ah non c'est ici. Ça c'est un lys ça. C'est un lys ça, non Comment je fais couper pour ça Je sais pas. Est-ce qu'ils ont ils ont coupé peut-être euh, le lys, quelque part Dans ce pub. Ah, la personne qui a fait le piano ici <rire> dépouillé hein. Wow. Ah on peut plus repasser par là. Intéressant. On a tout sauf le lisse Ça c'est blanc. Mais ce n'est pas du lys. Là, c'est bloqué. Il faudrait que j'aille chercher le... Okay. Ah oui, pour marquer un but, c'est ici. Il est où, le ballon Il n'y a pas de ballon faut que j'aille chercher le ballon. Le ballon, ah oui, c'est le ballon du petit. Oh mon dieu, mais comment je fais ça Pas de lisse non plus. En fait, depuis que j'ai pris la, la cloche, je crois que ça a réétabli toutes euh, les positions. Le lisse pousse comme les tulipes depuis un bulbe. Ok, donc du coup, il faudrait que je tombe le bulbe, mais le bulbe, ça change pas grand-chose, en fait, son principe. Parce qu'à mon avis, elle est déjà fleurie la, la fleur, vu que toutes les fleurs sont flories. Là. Mais là, il y en a plein, là Ça ressemble à des... Ça ne ressemble pas à des luis, ça Comment je rentre dans ce truc Je ne peux pas, hein. C'est un peu sur... Ah, mais le noise gate, il fonctionne plus, là. C'est moi ou c'est moi Là, il est en mode euh, noise gate. Euh, en fait, euh, peut-être pas. Hein. Parce que là, il a plus de quoi. Non, il entend plus. Il n'entend plus. 18. Normalement, vous m'entendez bien. Ça devrait fonctionner. Bon, on continue. Euh, Dulis. C'est peut-être elle qui en vend, remarque Dulis. J'ai pas pensé à ça, mais. Ah, mais si, il est là. Ha, ha, esquive Et après, on prendra le ballon. Au retour. On va essayer de marquer. On va passer. Ça c'est un lisse, on est d'accord, ça ressemble à ça un lisse. Oh non c'est fermé Je peux passer par là C'est ouvert de l'autre côté. Depuis que j'ai depuis que je l'ai bloqué le. Ah c'est ouvert. Ah ouais, je l'ai vraiment trigger tout quand j'ai tu... quand j'ai pris la cloche. Ah ouais, fou fou fou. Il est toujours là. Hein T'es toujours bloqué Pépé hein. Je vais prendre ton chapeau du coup. Si ça te va. Ah, ça fermé par là aussi. Oulala, oh là, là, mais faut que je fasse tout le tour. Je vais en... en vrai, je sais même pas où je. je... Ah oui si, j'arrive de l'autre côté. Ah, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. En fait, je crois que c'était pas le bon sens. Je suis parti du mauvais côté. Parce que là, je dois. Re... Ouais, là, je peux pas faire. Là, si je descends, du coup, je reviens et là, c'est bloqué. Ah, j'ai vraiment trop trigger tout le truc. Oulala. Là là. Donc là, je... si je reviens ici, c'est bloqué aussi. C'est ça Ouais. Ça va être ça. Oh là là J'aurais pas dû toucher la cloche. Bon, bah du coup, on essaye de récupérer le ballon en même temps que la tulipe. Et puis voilà. Et, euh, et du coup, le chapeau du, du petit pépé, on aurait pu le faire. C'est dommage. Là, c'est fermé. et Tout à clé. Oh. En fait, c'est... Tout est trigger pour que tu puisses traverser le le plus difficilement possible jusqu'au jusqu'au jusqu'à jusqu jusqu la... chez toi en fait avec la cloche. Donc là du coup il faudrait que je passe à côté du garage. Bon, on finit ça et après, c'est la fin du strike. Hein. Vous, vous doutez bien. T'as jamais vu une noix avec une, un lisse à la main Enfin, dans le bec Oh Je vais devoir pas... Je... Non. Si. Mon dieu. Bon, attendez. Il y a quand même des moyens d'aller de de, plus vite. Hein. Ah oui, ça va, ça va. Je pensais que c'était plus long, euh, le chemin. Mais là, rien que pour revenir avec le ballon waouh wow Parce que revenir avec le ballon, il faut que je refasse tout le chemin. Voilà, ah, donc les, les cinq fleurs, c'est bon. Ok. On essaie le ballon et le chapeau. Du pépé qui, est, qui dort hein, dans ses choux. Je pense qu'il va il va être trigger quand je vais venir. Mais le ballon, je... veux. Pff, heureusement j'ai touché la... Je crois que le fait que j'ai touché le, euh, la cloche, là, ça va m'aider pour le ballon. Mais après... Euh... Compliqué, hein la, la, la, Je sais pas comment euh, l'artiste va réagir. Je, je suppose que je ne peux pas le prendre à pleine bec, comme on dit. Donc du coup, ça va être complexe. Je dois refaire avec les ailes, je pense. On va chercher le chapeau d'abord. Mais euh, elle boite, hein. C'est pas la même, hein. C'est une autre roi, ça. Mon hein. pépé, je sais pas ce que tu fais. Je ne sais me poursuit. il n'y a pas l'air. Dans le ballon, je sais pas si je vais pouvoir réussir à faire le combo avec, combo gagnant ou pas. Donc on va d'abord faire ça. La porte, elle est là. Deux minutes, euh, Nina. Je... Nina, chat. Nina, chat. Deux minutes. Je te vois. Je vais te donner euh... de quoi faire. T'inquiète. Tiens. Tu, tu, tu, tu, là, tu... tu veux bien l'accrocher Tu veux bien l'accrocher Parce qu'il est chauve comme le chauve. Non Si tu veux pas, euh, moi je le mets. Hein. Voilà. Il faut, faut, faut en faire plus que une Il oui, faut en faire plus qu'un. Bon, le ballon, on teste le ballon et après, euh, si le ballon ne se passe pas, ça va le chat, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Arrête d'agresser le okay. chat. Oui, bah oui, attendez, je vais, je vais libérer le chat parce qu'il vient de se réveiller. Deux minutes. Bah oui. Le retour. On finit. Et, et euh, du coup, euh, je vais pouvoir donner à manger au chat. Parce que c'est ce qu'il demande là. Ah non, mais c'est pas par là qu'on doit passer. trop Parce qu'il a l'air d'avoir du people Alors On peut le prendre Ah non on peut le pousser Ok c'est autre chose bon, Déjà ça va être plus simple Je pensais qu'on allait jouer Contrôle Contrôle Contrôle Petite passe en profondeur de toute façon tu vas faire tu vas pas toucher au ballon donc euh, moi je sais. Il est où le ballon Mais tu m'énerves tu Il est où le ballon Voilà, là on le voit, c'est un peu. ça va être compliqué c'est bien mais en tout cas <rire> on me laisse faire ouais je vais faire comme ça c'est mieux hein. Un, un peu plus contrôlé, quoi. Allez. Je sais pas si les ailes, ça aide, hein. J'imagine. Oh, le centre de, de la cam... Ah. Oui, en fait, ça, ça va un peu plus loin. Même. Non mais ah, faut pas de faut pas non plus m'embêter hein, s'il vous plaît Petit dribble Non pas dans le sens oh là là Tu, tu peux double-clic. Et double fois aussi. Ok. Ok. Ok. Ok. tout cassé. Non mais dans l'autre sens, wesh. Bizarre, lui. C'est trop bête. Non Alors non. Tu ne prends pas la balle à la main. Ah oui, remarque, tu vas la jeter de l'autre côté, non Vas-y, fais. Fais. Je t'attends de l'autre côté. Oh là là, petit dribble Ah, excusez-moi, j'ai cassé votre poisson. C'est en pente C'est pente. C'est en pente. Mon dieu. sans pente. Vite. On va marquer. Allez. On y est. Oh là là. Pas la pente. Pas la pente. Non, pas la porte. Non, pas la porte. Peut-être que vous voyez pas ce qui se passe, mais moi je sais. Ok. Euh... ou là. Allez, on va y arriver. Oh, pas dans le bon sens. Et but Waouh, mais ça a l'air compliqué, là C'est quoi, cette ponte Non, mais... Ouais, s'il te plaît, fais une... non ah oh, c'est dur, c'est dur. Et voilà. Et... Et voilà. Donc, du coup, on a fini. Euh, bon, euh, pas tous les achumantes, mais on en a fait pas mal déjà. Bon, par exemple, faire le spectacle, ça va prendre plus de temps. Compluter la liste des tâches du jardin, faudrait refaire le jeu, voilà. Les achievements, quoi. Donc, euh, pour rappel, on a fini le jeu. C'était cool. Euh, je suis content. J'espère que vous vous l'êtes aussi. Euh, C'est le plaisir. C'est euh, la famille. <rire> C'était vraiment bien. Il y avait vachement de trucs euh, intéressants. Euh, ce qu'on peut dire, du coup, pour euh, finir... On va finir sur une note euh, un peu simple là en se disant, que, euh, en se disant ce qu'on va faire dans la semaine, je vais rajouter un repère pour la fin euh, de Untotaled. Euh, et vu que je peux me permettre avec, euh, avec OES de rajouter un dock en deux temps de mouvement et changer la. la changer le, euh, ce qu'on qu fait. Donc là, euh, on discute vite fait. Euh, donc oui, pour vous expliquer très rapidement ce qu'on va faire, donc la semaine, pro la semaine prochaine, du coup, il euh, y a euh, Chronologie des femmes artistes, euh, bien entendu, jeudi, à 21h, que je vais vous faire partager grâce à WizBot les informations. Euh, donc à 21h. Et on retrouve le cheap stream avec Vandal du coup, euh, la semaine prochaine aussi, euh, en espérant qu'on réussisse à bien avancer sur les puzzles euh, qu'il y a à faire. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus euh, bah, je vais chercher un autre jeu que Untitled Glows Game. Euh, J'avais parlé de Jet Set Ready au futur mais ce euh, sera peut-être pour plus tard. Euh, on va essayer de faire des trucs. Hein. Donc euh, voilà. Sinon, il y a Petit Cancan, qui donc Petit Cocanou, qui est euh, modo slash euh, forboyard, forboyard euh, game en ce moment, qui, qui c'est mardi à 20h. Euh, vendredi, toujours, euh, Histoire crépus qui est là pour euh, faire des revues de, de presse décoloniale euh, sur Twitch. Euh, je peux vous faire tourner aussi si vous vous êtes intéressé euh, à la vidéo tout à l'heure le euh, Twitch de Fort et euh, du coup vu que j'ai fait tomber euh, le, enfin, le... je fais tomber vu que je, je vous ai partagé déjà le le euh, le là, sa chaîne YouTube oulala oh là là, c'était dur sa chaîne YouTube euh... Voilà, on coupe euh, mon son. Et du coup, je vais vous, vous faire tourner son, euh, son Twitch, parce qu'on est sur Twitch. Euh, du coup, euh, on se retrouve, nous, jeudi à 19h, à, 20, à 21h, et Chipstream à 14h, dimanche prochain. Euh, pas grand-chose de plus, pas grand-chose de moins. Euh, comme d'habitude, euh, les replays sont disponibles euh, sur YouTube. et je, donc, La chaîne de YouTube vient Slime vient d'apparaître. Mais n'oubliez pas la chaîne YouTube de euh, 13bis qui a des replays. Euh, du coup, YT pour le petit appel, et euh, TW pour Twitter, si jamais vous voulez suivre les chronologies en même temps que nous. Euh, je vais essayer de peut-être regarder vite fait euh, sur YouTube 13bis, euh, qu'est-ce qu'on a euh, en sortie Il y a eu normalement... Ouh Est-ce que j'ai fait la miniature Oh là là alors attendez, je regarde vite fait... Est-ce que j'ai fait la miniature Grande question. On va euh, enlever ça, on va mettre Chrome. Est-ce qu'on a fait la miniature Non, la miniature du Jet Set Radio 2 n'est pas faite. J'ai oublié. J'ai oublié que je devais la faire. J'ai oublié. Oh, ma première miniature oubliée. Donc, du coup, euh, la première est faite. Et du coup, j'ai pas mis à jour. C'est ça, en fait. Parce que je l'ai faite, mais je l'ai pas mis à jour. C'est encore pire. Euh, voilà. Donc, du coup. Euh... Du coup, n'hésitez pas à suivre le, le, le, le Twitter. Vous avez les lives de Chronologie des Femmes Artistes où je m'amuse un peu à, en plus faire des, des, des petits trucs. Je vais dépiner celui-là. Celui-là, c'était le dernier. Il euh, y a euh, aussi des, des rappels de euh, comment suivre. Euh, voilà les Il y, y a les lives, il y a les artistes, y a, etc. Mais il y a aussi les replays. Donc Par exemple, en replay, donc là, je les ai pas mis à jour, mais je vais le faire hein, maintenant. Et, euh, et rajouter donc, euh, Chronologie des femmes artistes 7, par exemple. Qui est sorti euh, maintenant, il y a un moment, parce que ça fait trois semaines que j'ai pas mis à jour. Et voilà. Euh, Ouverture face, c'est fini. Uh, Jet Trio 2 a commencé. Chronologie des femmes artistes, on en est au 10. Et le 10, c'est celui où il n'y a pas le son. Donc euh, rassurez-vous, il y aura le topo dans le 11. Euh, mais vous pouvez quand même regarder, euh, voir euh, et lire euh, ce qu'il y a écrit, les, les artistes a, sur lesquels on a parlé il euh, y avait du beau monde donc euh, voilà je vous conseille euh, pas grand chose de plus à part euh, bon on se fait des bisous salut RN euh, j'espère que tu vas bien et que tu, euh, tu as bien t'es euh, tu as bien ton équipement pour SNK parce que je sais que les les les géants, euh, géants c'est compliqué on est en train de partir mais euh, ouais. euh, du coup on a joué à, on a fini Untitled Goose Game et euh, Vandals on a commencé, mais c'est pas fini. C'est un jeu de graffiti. Euh, c'est un peu euh, ce qu'on fait un peu ici. Euh, du graffiti euh, en jeu. Donc, Jet Set Radio par, par exemple. Et le jeudi à 21h, on fait une chronologie des femmes artistes. Voilà. Euh, J'étais en train de faire le tour des, euh, des trucs à, à partager. Je sais pas si tu as, as vu. Mais du coup, euh, tu peux euh, aussi, euh, toi. Euh, te permettre de faire les euh, points d'exclamation YT pour YouTube, si tu veux checker ce que c'est et ce qui, est, ce qui est dans le futur. Ouverture Facile, par exemple, c'est un jeu flash d'énigmes, euh, qui est qui, du coup qui est flash qui s'est terminé en, en, le 31 décembre, euh, et Chronologie des femmes artistes qui euh, continue toujours. Euh, et après Jet's End Radio, il y aura du Pikuniku, après Pikuniku, il y aura euh, un autre jeu. Euh, je me rappelle plus de tête ce que j'ai fait. Je pense que ça doit se voir dans le. dans les contenus. Je vais regarder vite fait. Euh, ouais, il y, y, y a Sludge Life, un jeu graphique aussi. Et ensuite on a fait Survivalist où j'ai pas survécu. Et euh, on a enchaîné ensuite avec Untitled Goose Game et, euh, et là euh, Vandals aujourd'hui commencer d'ailleurs si tu veux il ya un clip qui a été fait pour euh, par nibbler alors je sais pas euh, clip de ma chaîne voilà Est ce que je peux voir les clips de ma chaîne on va regarder j'ai je, je coupé le son d'ailleurs parce que j'ai mis en grand mais ça c'est le village miniature du village miniature c'est quand même une histoire Donc, ça c'était. Euh... Voilà! Voilà ce qu'on fait à la royauté, nous! ou comme on dit. <rire> ah oui, si vous avez pas vu le truc à l'Odéon, euh, Ah, il y a un décalage avec donc, ma voix, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, je vais dire que j'accepte. Euh, <rire> voilà, donc n'hésitez euh, pas à suivre et à... et à partager si vous êtes motivé. Euh, Eren a plus. Moi, je, je m'en vais, maintenant. Salut. Salut, nibleur. Je, je sais pas si t'es encore dans le coin. N'hésite euh, pas à revenir, Eren. Euh, jeudi 21h. Ou euh, dimanche, à 14h encore. Euh, bah, je me fais ban aussi. Tu es là. Donc, du coup, salut. Et... Euh... Et du coup, euh, salut aussi Nibbler, du coup parce que je t'ai pas dit salut. Hein, entendu, je te dis au revoir. Je ne sais pas qui a d'autres sur ce stream à part les robots. D'ailleurs, au revoir les robots. Euh, Abbot Costello, Bing Cortana qui a toujours été là. Commander Root, euh, Go with him, Ice Wizards, Lurks qui fait toujours son pervers et euh, Wizbot, Streamlabs, Nightbot. Euh, salut. A plus. pas censé du tout faire le, le, le ralenti comme ça, le fond du haut noir. Là, normalement, il n'y a qu'une seule transition et je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Bon, salut.